Et eh bien, bonjour à tous, c'est Seven et bienvenue dans le coin Dragon Ball. Ok, ça fait longtemps, il n'y a pas eu de vidéo, mais on va se rattraper très rapidement avec. Vous savez quoi, y a un grand homme qui a dit une fois Une image vaut mieux que mille mots. Là, je suis trop fier. Bon, merci Jojo au passage. Non, il s'est battu avec une mamie pour me le tenir Et c'est parti pour tester ce fameux jeu que tout le monde attend Cyber Connect 2, hein, leur premier jeu Dragon Ball. On va voir si du coup ça a été de la daube ou pas du tout. This game, use, blablabla. Bon, ok, c'est en anglais, mais c'est pas grave, on a des notions en anglais, on peut traduire. Et c'est l'opening de DBZ. Ok. Ok, ok, why not. Putain, <tousse> <tousse> j'ai une tache sur mon écran. Ça n'a la à plus. Wow, wow, wow, wow. Ok, ils ont fait... Ah ok, ils ont refait le premier opening, mais avec... Euh, avec des scènes du jeu. Merde, oh merde, je l'ai skippé Bon c'est pas grave, vous la connaissez frère, arrêtez de casser les couilles. Ouais bon, et c'est parti. Là, qu'on vous posez cacalotto. Cacalotto. Comment vous prononcez vous Dar cacalotto Vous dire cacalotto ben, vous dites cacalotto Vous vous dites cachalot bien vous dites Son goku. On va aller voir goku. En enfin, bref. Bah juste j'avais niveau graphisme, qu'on va se mettre tout au max vite fait là. Parce que oui j'ai acheté un nouveau PC. Putain je vous ai pas dit ça fait longtemps, on s'est pas parlé. C'est quoi ça, Icon type B, type A Je crois que c'est quoi C'est du rap Type Drake déjà. Bon, en, en vrai, je ne pas vous mentir, je vais pas faire l'hypocrite. Le jeu, je l'attends pas spécialement. Je... Tout ce qui m'intéressait, en fait, c'est de savoir si jusqu'à où ils allaient continuer la trame. Est-ce qu'ils allaient s'arrêter à l'arc Cell Est-ce qu'ils allaient s'arrêter à l'arc Freezer Ou bien est-ce qu'ils allaient avoir l'arc Blue euh, Jusqu'à aller à Dragon Ball Super ou pas C'est ça qui m'intéressait le plus dans ce jeu. C'est parti, je vais ma gueule. c'est de l'anglais ça Attends, attends, attends, mais c'est de l'anglais là Oh la la... fais quoi son Goku là Oh non, non, non, moi je veux pas un didacticiel, j ai, j ai, j ai, je sais me battre Je sais me battre, voilà, je sais me battre frère Oh, oh l'OST derrière <rire> Non Non, c'est de l'anglais Wow Bon c'est très beau hein on va pas se mentir c'est très beau c'est très stylé Putain je voulais commencer avec les japonaises Là ça commence très mal le jeu Là je vous mets une note en dessous de 10 Ok bon premier fight On va tester le mode combat Moi je vous jure le mode combat dans un jeu de Dragon Ball pour moi c'est le truc le plus important Et là on va voir Vas-y, c'est parti Attends par contre je dois taper avec B C'est quoi ce délire là Attendez, attendez, attendez. Bon pause, mi-temps, là. le délire. Ok, là, j'ai fait un burst, là. le délire là. Ah, ok. Genre, ça, c'est un burst. Ok, chargez qui On maintient triangle. Bon, je suis pas fan des trucs, hein. Très clairement, je suis pas fan du système, là. Oh, on est fort, sa mère, hein. Bon, venez, on tue vite, là. Comme ça, on arrête de casser les couilles ici, là. De toute manière, le plus important, en fait, dans ce Dragon Ball, ça va être euh, le mode histoire. En vrai le mode combat tu vois t'as pas acheté le... en vrai, as pas vraiment acheté le jeu pour le mode combat Parce que le mode combat il est un peu -been. Il been a pas de combo spécial en fait, tu maintiens juste la même C'est moi qui frappe ou c'est lui là Ah ouais il est en train de me violer ma mère Ah ouais t'es fou là je vais t'enchaîner Piccolo frère je Proche ta mère là Il est niveau 1 mon on de beaucoup frère Tu crois c'est un Pokémon ou quoi wesh Il vous est arrivé quoi Cybercodé Ah on commence à maîtriser la téléportation c'est sympa ah ça y est, allez, nique ta mère, en plus c'est bientôt mort, t'es fou, ouais. je crois que je vais perdre. Oh, mais j'ai bientôt plus de vie, j'ai bientôt plus de vie. Ah c'est critique, ah c'est critique. Hop là, allez, je suis Sangoku Goku, je suis pas Sangoku Goku frère. Non, non, non, non, non, guard, guard, guard, mais je fais, guard, je fais, guard. Oh piccolo frère, t'es un âme Yes. Ça, c'est grâce au t-shirt les mecs. Je vous l'apprends pas, level up, mon Goku qui va se transformer en Sangoku Goku. Tu vois, avec le coup, sans Goku. Ah il faut quoi là Il nous montre le récap du. Ok. Dragon Ball Z, stopper l'invasion des Saiyans. Ok, ça va être la mission du jour. C'est parti. Ouais, bon, avant voilà, la première mission, sera de changer la langue. Hein, parce que moi, je reste pas en anglais pendant tout le truc. Mais maintenant, que je m'en souviens. Je... Wow, wow, wow, mais il fait du rap Radis ou quoi le délire C'est plus Radis, Bon, vas-y, vas-y, emmenez-moi sur Terre là que je casse des merdes. Là. Casse les coups. Oh Oh c'est le narrateur, bon bah, en anglais même si c'est en anglais tu le connais le, radia le... <rire> j <dû> un radiateur. <rire> j'ai respecté. Oh papa. Ok bon son s'est réveillé là de son coma. Allez moi juste découvrir la map là. Putain de merde laissez-moi jouer frère j'ai payé le jeu 60 balles vous me laissez pas jouer wesh Gohan a plein d'énergie bah tant mieux on va aller courir mon pote. Oh là oh. Là. Arrêtez de me... Je connais les touches, je connais les touches, frère ah, Bon, niquez vos mères, ah, oh C'était un éternuement de Super Saiyan, là Écoutez-moi la somptuosité dans ces voix japonaises Eh hey, Gohan, viens parler, mon frère, viens parler Il est où, Gohan Laisse-moi faire Vas-y, stand Gohan, je te suis, mon pote, vas-y, cours ta mère Oh cours plus vite sans Gohan. Je peux, je peux voler ou pas encore Non je peux pas, on hein. est d'accord, ok je peux pas. Bon oh, sans tu fais quoi là Regardez-moi cet abruti en train de courir <rire> ah, ah, ah, Il se la bute <rire> Allez, je peux pas le frapper Oh Oh j'ai su sans Oh je vais tuer <rire> Eh hey, continue, il hein, être sa mère. Hein. Non, je vais juste aller à l'école, laisse-moi tranquille. Allez, crève ta mère. Et euh. d'abord, on doit trouver un endroit où euh, pêcher. Bah voilà, vous avez acheté le jeu pour pêcher. Félicitations les mecs, hein. vous avez de ça. Moi je suis là, Sangoku le grand le vaillant, mais Sangoku le grand pêcheur. Titi il va s'énerver si on rentre pas à la maison. Ah, un moment, tu me dis tu dois rentrer à la maison, et là tu me dis tu vas faire de la pêche. C'est quoi le délire là Il est où Gohan, là Il est où Gohan, wesh J'ai perdu mon fils. Ah, il est là, il est là, il est là est Pourquoi tu pleures C'est bon, eh, hey, il trace sa mère, hein! Oh, qu'est-ce que tu t'arrêtes, Sandgohan! Ah, j'avais de le balayer! <rire> bah, allez, Sandgohan, tu me suis! Oh! Mais on peut accélérer! Il m'a dit, attends-moi, c'est abruti! Mais accélère, mon frère, wesh! Oh, il est où qu'il y Mbappé, là? Et elle est où la vitesse de pointe, son bras abruti, là? Eh, ça y est, moi! Oh mon dieu, oh, guettez le saut de Sandgohan! -Goku. Sand Goku, je vous applique, qu'il ferait une dinguerie, frère! Bon, on a réussi à, à, à gagner une transition noire! Félicitations! Je suis fatigué, je ne peux plus marcher. Oh, t'es fatigué. Ben, bah, je vais te niquer ta mère. Hourra <rire> Sacré saint voilà. Ceux qui savaient pas comment il était né. Oh, oh non, là, c'est chou, par contre. Oh, c'est mignon. Ah, je peux plus courir, là Voilà, je le pose. Comment je fais pour le poser, frère Fiche. Allez, c'est parti, mon pote. Si, si je pêche... Son Goku est PD, je rigole. Wow wow wow wow wow, Oui il me touche le derrière. Ah ok d'accord. Putain. Ok. Arrête, j'ai niqué ta mère Après, m'être battu contre Piccolo, je me suis battu contre un poisson et j'ai réussi à battre le poisson, mais j'ai pas réussi à battre Piccolo. Il y a un problème quelque part. ça pour mon combat c'est pas ouf. Et là pour mon tout ce que j'ai fait c'est de la pêche. J'ai gagné des badges. Comment ça, je gagne des badges D'ailleurs, elles ont resté par où, ils ont fait fort. Putain, en vrai, je suis... Je suis Vas-y, frère, je suis trop fragile. Tu mets une bonne OST, ça y est, je vais commencer à dire que le jeu, il est bien dans tout ça. Bon, j'ai compris de ce qu'il faut faire. Petite hein. cinématique des qui, qui passe. <monstration> <monstration> <monstration> <rire> le regard du dinosaure! <rire> c'est ton petit ou quoi, frère? Ah, t'es fou là, c'est moi qui le conduis le truc! Ah ouais, Nimbus 2000! Comment je fais pour descendre? Ah eh, t'es fou, moi, je suis allé à la baraque, frère! Ok, chichi! Je suis là, ma pote! Oulala! Là là. Ah ouais, elle ouais. oh, est chichi! Oh, c'est ma baraque! à Chichi et... et va lui demander de te faire à manger mais c'est quoi ce jeu sexiste là bon, Vas-y Chichi malheureusement ma pote hein, euh... vas-y fais moi en full course 1000 ma pote ah ouais non non non non non non ça a l'air compliqué à faire hein. il est où le boy de fiches là Voilà. Il est, euh... vous savez comment je suis fort pour, trou... ah, pour trouver la bouffe il y a du monde hein, mais pour trouver Goku il n'y a plus personne ok je gagne un encyclopédie génial Sang Goku le lecteur Bon je vous passe quelques cinématiques quand même hein, que, Comme ça si je vous avais joué vous pouvez les découvrir par vous même Surtout que bah en fait la cinématique c'est l'animé. L'animé, vous l'avez tous vu plusieurs fois C'est aussi le manga c'est tout Enfin le jeu en vrai et même les 1 milliard de jeux Dragon Ball Qui ont repris le, la trame scénaristique frère Ouais c'est quoi c'est cinématique à carre Ou c'est quoi le délire Ok voilà allez on repousse sur Nimbus 2000 là par contre on va accélérer mon pote, hein. moi j'ai pas de temps à perdre Putain il est lent sa mère Snambus 2001 hein. C'est bon on est arrivé, yes on a réussi Hop là, allez c'est parti Kamea out. Ok là c'est l'endroit pour s'entraîner en fait Il veut que j'aille m'entraîner c'est ça Bah c'est parti Oulala là là Mais c'est Black Krillin là, enfin c'est Blue Krillin hein. <rire> Ah je suis marrant aujourd'hui Comment moi je fais un Kamehameha frère Ah ok j'ai trouvé Vas-y vous êtes prêts Attention le premier Kamehameha Là c'est le premier Kamehameha de la chaîne les mecs non, on va se rapprocher quand même Hop là Oh là là là là là Machallah tout de flux ah, Par contre je suis déçu du système de combat hein. C'est comme je m'en doutais Il pue la merde Wow je suis sous l'eau Non ça c'est sympa par contre J'aime pas être sous l'eau Oh là là Eh vas bah, si tu veux pas en retourne à... en haut là Bah t'es mort frère Putain ouais, je... Putain merde en fait Bon là, il est où Raditz, là C'est quand il arrive Je encore encore la à Kryla frère Yes, je veux continuer the story, yes Je suis level 2, mais c'est pas grave Je skip, ça y est, m'a saoulé Ah, merci Merci, là il y a un vrai bonhomme là. Mais genre je peux pas aller plus vite que ça là C'est quoi le délire là, il se passe quoi derrière moi là Pourquoi y a un robot, wesh C'est quoi ce délire là Wesh, il se passe quoi là Oh lolo, c'est quoi cette merde là Ah je vais te maquiner une côte Zapo Toi tu vas voir frère, allez, allez lâche un maca une cause Vite ça là, oh, lala, ah ouais je dois viser Maintenant, dis moi comment j'accélère donc je m'énerve Arrêtez wesh, voilà arrêtez je suis suivi frère Wesh c'est son 3 en plus frère, ah, t'es fou wesh Ah j'ai réussi à accélérer Ah je suis un occupé <rire> Moi je vais lui casser la gueule à Raditz Allez c'est parti on perd pas de temps Par contre j'ai trop l'habitude d'attaquer avec arrêt en fait C'est trop chelou d'attaquer avec Cercle Enfin pour un jeu Dragon Ball Allez Raditz wesh, voilà crève frère Il Y a un drap derrière moi je ne peux pas perdre C'est ma protection contre les... Contre les mecs comme toi, là. Voilà mon pote, level 1, je défonce un level 3 frère. Dans Pokémon, ça se passe pas comme ça. Bon, on lui a niqué sa mère, pourquoi il est en forme là <rire> C'est quoi cette tête fait c'est à ce moment là que j'y pense, mais en fait, toute la. En quelque sorte. Euh... Le fait que Goku accepte le fait qu'il soit un Saiyan après qu'il soit affronté sa radice, etc., c'est quand même genre. Euh... Un élément scénaristique de développement du personnage qui a été vraiment genre. Euh... Bah ah bien amené mais surtout genre euh... très profond en un sens. En vrai je sais pas ce que je raconte mais il y a des gens qui ont sûrement dû comprendre ce que je suis en train de dire. Et si vous avez compris, voilà t'inquiète. C'est quoi Dis-moi dans les commentaires si t'as compris ce que je raconte là tout à l'heure. Par contre voilà je me reprends à faire. Ils ont mis une musique de rock wesh. Voilà c'est des cracs. Il y a pas ça dans l'anime hein. Elle ah, est pas mal l'OST hein. Mine de rien. Euh, T'es fou. En plus Radis ça va il a la coupe d'un rocker. Déjà Alors c'est ça votre Radis Wesh il a réapparu. Ah non. Oulala là là. Allez voilà. Tu t'es fait kidnapper ton fils. Ah c'est pas normal. <rire> tu imagines dans la vraie vie Tu perds ton fils. Non <rire> Moi et mon pote qu'on qui des Tiens Tchabogon <rire> Ah ça c'est stylé Mais pourquoi vous avez arrêté C'était stylé wesh Oh, oh j'ai la haine C'est sais quoi j'ai tellement la haine que je vais arrêter la vidéo frère retrouve pour cette vidéo découverte En vrai si vous avez kiffé cette petite euh, ce Premier épisode zéro en quelque sorte Bah dites le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une suite Du coup que je fasse un let's play jusqu'à la fin du jeu Etc moi ça me dérange pas mais dites moi juste si vous, vous avez envie du coup euh, avec Piclon On va aller niquer des mères pour le prochain épisode Mais ça enfin ça le prochain épisode donc comme toujours Si t'as aimé tu mets un j'aime si t'as pas aimé tu mets rien N'hésite pas à t'abonner partage la vidéo Bye <rire> Yes on est de retour, bébé